Bonjour à tous. J'ai la grande joie d'accueillir Jérôme Huaro pour une énième interview parce que euh, j'aime ce qu'il fait, parce qu'il sort tout le temps des livres aussi, et que euh, bah, en fait euh, il traite de sujets hyper hyper importants. Et euh, c'est pas, c'est non seulement un ami, mais quelqu'un que euh, qui a beaucoup de choses à vous apporter. Et je tiens vraiment à avoir les meilleurs invités possibles euh, dans ce podcast. Donc Jérôme, bienvenue. Merci et... Lingen, bonjour à tous et merci de m'inviter encore une fois sur ton plateau. C'est toujours un plaisir. Eh bah, bien, écoute, plaisir partagé. Donc, tu es le co-auteur du livre « Soft Skills » publié chez Juno avec Julien Bourret et Fabrice Moléon, euh, bah, je vais te présenter ce qui est bien quand tu interroges, interview des auteurs, c'est que tu as la quatrième de couverture, donc tu es consultant en soft skills, donc tu vas nous expliquer ce que c'est euh, si tu veux bien après. Tu as cofondé la, la semaine.com, lesintelligences.com et créaprésent.fr et tu animes des, des événements et des conférences en entreprise. Rien que ça, et euh, bah, c'est aussi vraiment un plaisir de voir ton évolution durant toutes ces années parce qu'on a démarré à peu près en même temps. Donc aujourd'hui, euh, j'aimerais prendre le livre Soft Skills et euh, travailler, réfléchir sur les cinq points que tu présentes. Je vais tout de suite les annoncer comme ça les gens ont euh, le sommaire. L'audace, la vision, la motivation, la persévérance et l'adaptabilité. Et ouais, ça va être du très lourd. Donc euh, Jérôme, si tu veux juste bah, continuer à te présenter un peu plus que les deux lignes que j'ai présentées, nous dire un peu ce que, les skills, ce que sont les soft skills, avant de rentrer dans le livre du sujet. Ouais, bah merci pour cette présentation. Et c'est vrai que ma présentation, elle évolue parce qu'on évolue tous. Et, euh, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais beaucoup, enfin, beaucoup de conférences. Ouais, c'est vraiment, on va dire... La mon activité principale en B2B, c'est-à-dire à travers donc les interventions en entreprise. Donc, des conférences à la fois sur les soft skills, donc les compétences comportementales qu'on utilise tous les jours, comme celles que tu as citées, à savoir l'audace, la persévérance, l'adaptabilité et... Voilà, j'en parlerai peut-être un peu plus hein, sur cette, ce mot soski, donc je ne vais pas trop détailler, euh, mais c'est vraiment euh, hyper important, euh, à la fois pour les entrepreneurs et pour euh, les personnes qui travaillent en entreprise, hein, tout simplement. Et aussi euh, sur tout ce qui touche à, euh, on, va, on va dire, à la euh, stratégie de réussite, entre guillemets, mais par rapport à mon parcours lié au championnat du monde de mind mapping, Parce qu'entre-temps, en fait, entre le moment où on a terminé le livre et aujourd'hui, bah, j'ai aussi obtenu le titre de champion du monde de mind mapping. En appliquant les soft skills. Donc moi mon, mon discours c'est de dire bah grâce aux soft skills et eh bien on peut atteindre certaines performances et euh, bah mon objectif bah, c'est d'inspirer les gens là à ça en leur disant bah voilà moi je suis quelqu'un de normal je viens de la plus petite commune de l'île de la Réunion et que bah grâce aux soft skills on peut justement atteindre des des, des performances sympas. Euh, donc, je fais à la fois des conférences sur les soft skills, mais aussi sur ce parcours-là en y intégrant des soft skills, bien entendu. Euh, et sinon, j'ai toute une activité aussi en ligne. C'est ce qui nous rejoint aussi, hein, parce qu'on a commencé ensemble là-dessus. Et euh, comme tu le disais, à la fois sur passiond'apprendre.com euh, bah, une plateforme sur laquelle on forme en ligne euh, sur la, les, la lecture rapide pardon et le mind mapping et aussi donc lesintelligences.com voilà comme ici euh, une plateforme sur laquelle tu es intervenu aussi en tant qu'auteur parce que cette plateforme consiste à faire des cours inspirants sur les meilleurs livres euh, d'entrepreneuriat, de développement personnel, d'apprentissage et on interview les auteurs aussi et c'est comme ça que tu es, euh, es venu contribuer à, à notre site eh, cool Jérôme, bah, écoute euh... Euh, merci pour cette présentation et euh, bah, pour la 2848e fois, est-ce que tu peux présenter ce que sont les soft skills <rire> Oui, alors les soft skills, Donc dans, dans le mot soft skills, le mot le plus important, c'est skills, c'est compétences. Donc, c'est un terme qui vient des États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé ce terme-là, même si on peut traduire par des compétences comportementales. Moi, j'aime utiliser le mot soft skills euh, parce que pour moi, ça véhicule le plus d'un d'informations de, de, que le mot euh, compétence, euh, il y a des personnes qui vont dire compétence douce, j'ai déjà entendu parler de compétence molle, alors que ces compétences <rire> clairement pas molles ou douces, hein, <rire> comme la motivation, la persévérance, l'endurance ou l'audace. Pour moi, c'est pas quelque chose de mou. Alors, pourquoi soft skills Donc, déjà, c'est des compétences. C'est des choses que l'on peut développer, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans un, dans un autre cadre de référence. Avant, on pouvait parler donc de trait de personnalité, de caractéristiques. Et ben, quand on parle de ça, pour moi, ça, c'est excluant. C'est-à-dire que ben, soit tu as le trait de personnalité dans ton ADN, soit tu ne l'as pas et tu n'auras jamais. Et pour moi, ce n'est pas ça. Hein. C'est euh, vraiment des compétences que tout le monde a en potentiel et peut développer. Par exemple, ce que je demande souvent en conférence, c'est qui pense euh, qui n'a qu pas les mêmes muscles que euh, Arnold Schwarzenegger <rire> En fait, tout le monde a les mêmes muscles n'est ah. pas développé pareil et pour moi bah, les soft skills c'est pareil en fait c'est à dire que tout le monde a toutes les soft skills euh, mais on ne les a peut-être pas développées de la même manière par rapport à notre environnement par rapport à notre vécu et bah, ces compétences là on peut les développer justement par euh, par des défis et donc c'est pour ça que justement je vais relever régulièrement des défis pour montrer comment faire euh, et, euh, et ces compétences, pourquoi on les appelle soft bah Parce que euh, on les met en comparaison en, euh, aux hard skills. Et hard skills, c'est quoi Ce sont les compétences techniques compétences techniques, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, notamment avec une certification, et un diplôme, comme par exemple, le fait de pouvoir créer un site WordPress, le fait de pouvoir euh, utiliser MailChimp ou un gestionnaire de d'automation ou de d'emailing, etc. Et ces outils-là, ce bah, sont des outils techniques qui, re, qui demandent des compétences techniques. Donc ça, c'est des hard skills. Et les soft skills, bah, ce sont des compétences complémentaires à ça. Donc par exemple, bah, pour gérer un blog ou gérer un site Internet, on a aussi besoin bah, de de persévérance pour pouvoir créer du contenu régulièrement, de la discipline pour pouvoir se discipliner et faire des actions commerciales tous les jours. On a besoin de créativité pour trouver de nouvelles idées. Donc, bah, toutes ces soft skills-là vont nous aider à mieux utiliser nos hard skills, mmh. ce qui fait que nous devenons un professionnel complet. Donc, voilà, on va dire une... une, une Traduction un peu longue des soft skills, euh, mais euh, voilà pour récapituler, les soft skills sont des compétences comportementales, c'est-à-dire un comportement qu'on qu choisit, qui sont accessibles à tous et qui sont utiles dans plein de situations différentes. Donc elles sont, ce sont des compétences transversales, comme par exemple ben, l'audace. Vous pouvez l'utiliser à la fois pour le professionnel, que le personnel, le familial, et finalement cette transversalité fait qu'on peut utiliser ces, ces compétences-là dans plein de situations différentes. Ouais. Bah, merci pour cette présentation et, et si je peux illustrer tes propos à travers mon parcours euh, moi j'ai dé débuté en, en utilisant mes hard skills mes compétences en wordpress en médias sociaux en SEO euh, en marketing et euh, j'ai remarqué que plus je faisais appel justement à mes euh, compétences comportementales mes soft skills et plus euh, bah, je pouvais augmenter mon taux horaire plus je pouvais mmh. Euh, plus j'augmentais mon chiffre d'affaires, plus j'apportais de la valeur. Parce que au final, euh, nos compétences techniques, euh, tôt ou tard, elles vont être remplacées par des robots, ou du moins une grande partie. Par contre, ce qu'on est, nous, euh, va faire la différence. Et c'est pour ça que j'aime t'interviewer sur ce sujet-là, parce que c'est euh, l'explication de ma réussite, mais surtout de la réussite de, de milliers d'entrepreneurs, c'est la capacité à utiliser leurs compétences euh, comportementales. Si on pense à des Elon Musk, des Steve Jobs… Voilà, Je pense que Steve Jobs, est-ce qu'il touchait vraiment à son MacBook dans, sa, dans la journée Est-ce qu'il travaillait vraiment encore sur comment améliorer les polices et le design Non, il faisait presque plus ça. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples comme ça de personnes que toi t'admires ou ton exemple d'utilisation de, de soft skills dans la réussite entrepreneuriale bah, tu vois, par exemple, j'ai créé un autre, un site dont je n'ai pas parlé, c'est Jérôme-Waro.com, et c'est un site un peu laboratoire où je m'amuse à modéliser les personnes qui m'inspirent euh, bah, à travers les soft skills que ces personnes m'inspirent en fait. Donc j'ai pu faire une modélisation Tony Buzan, qui est créateur du mind mapping et, euh, et qui a bah, développé, par exemple, bah, j'en parle hein, donc ça, de la créativité de l'audace, son imagination, parce que l'imagination est une compétence hyper importante à plein de à plein de niveaux parce que l'imagination permet de se projeter dans le futur donc de visualiser un objectif et les étapes pour y arriver. L'imagination permet aussi de se conditionner, faire de la préparation mentale pour pouvoir se mettre dans une meilleure prédisposition pour réussir et se sentir bien. Donc voilà, il avait développé une imagination, il avait entretenu plutôt que développer une très belle imagination. Euh, donc voilà quelques exemples pour Tony Buzan mais j'ai pu aussi, j'aime bien modéliser en fait pas que des entrepreneurs parce que euh, pour moi euh, bah on peut s'inspirer de n'importe qui, donc par exemple j'ai modélisé aussi Albert Einstein qui est lui aussi avait beaucoup de créativité beaucoup d'imagination mais aussi beaucoup de logique euh, et beaucoup donc d'organisation aussi pour pouvoir faire du lien avec toutes ces idées et créer de nouveaux concepts euh, Léonard de Vinci j'ai pu euh, m'amuser aussi à modéliser. Alors, c'est euh, pas, euh, pas forcément le point commun, mais comment Einstein a utilisé ses soft skills, par exemple bah, je, je dirais que, en fait, déjà, Einstein, dans sa manière de penser, parce que c'est souvent un mode de pensée, en fait, euh, il n'était pas euh, hyper spécialiste. Pour moi, les soft skills, la, la notion clé, c'est la transversalité. C'est-à-dire que bah, déjà, il était musicien. Euh, et euh, bah, par rapport à sa pratique de la musique, il a pu s'inspirer pour avoir de nouvelles idées. Et c'est ce qui permet aussi à la créativité, à savoir d'avoir de, des, des idées ailleurs. Donc je dirais que lui, par exemple, bah, c'était euh, déjà euh, sortir du cadre et s'inspirer de pratiques différentes. Et c'est pour ça que, par exemple, bah, moi, qu'est-ce que ça m'inspire Ça m'inspire à ne pas tout le temps être focus et obsédé par l'entrepreneuriat. Hein, je continue ma pratique des arts martiaux, je vais continuer à sortir, à voyager, à, à profiter de la vie, ce que faisait aussi Tony Buzan, d'apprécier et, et euh, profiter de chaque moment de la vie pour pouvoir aussi euh, ouvrir son cerveau à autre chose. Donc, je dirais qu'il y a vraiment cette, on va dire, cette caractéristique commune. Par exemple, si on prend Tony Buzan, Einstein et Léonard Vinci, ils avaient cette vision transversale et pluridisciplinaire et surtout Léonard Vinci, hein, qui était le, on va dire le l'un des plus grands euh, multipotentiels ou plus réactifs que l'histoire ait connu. Et c'est grâce à ça qu'il avait réussi à avoir toute cette inventivité, cette ingéniosité euh, en, en, en s'inspirant de courants différents. Donc, je dirais qu'il y avait vraiment cette dimension-là euh, qui revient souvent chez les personnes qui m'inspirent en, en termes de soft skills. Ah, c'est génial parce que ça paraît presque contre-intuitif par rapport à l'éducation qu'on a reçue euh, à l'école parentale. Bah, par exemple, moi, je suis quelqu'un hyper curieux et euh, jamais on m'a dit que c'était euh, euh, une qualité. Euh, D'ailleurs, on dit même que la curiosité est un vilain défaut, que quand je posais des questions pour connaître les gens, parfois, on m'a reproché de poser trop de questions et c'est peut-être vrai, <rire> mais... Ce ce, L'une de mes plus grandes forces qui est la curiosité et qui me permet, par exemple, d'utiliser le monde entier comme un laboratoire marketing pour moi, après, euh, mettre en place des, des, des plans marketing, ben, euh, je ne l'ai jamais su. Et tant qu'on ne se rend pas compte de ces forces-là, ben, on ne peut pas les utiliser. Euh, Est-ce que tu aurais... Déjà, une astuce, une idée, une piste pour aider les gens à se rendre compte des forces qu'ils ont. Tiens, c'est un hasard, mais j'ai là derrière moi, par exemple, un test que je recommande. Il est en français, il est sorti en français depuis, il s'appelle Finder, qui nous aide à trouver nos forces. Toi, c'est quel outil que tu donnerais aux gens pour, pour réaliser quelles compétences ils ont ben, Un outil que je donne souvent en atelier, en conférence, ce n'est pas forcément un, un outil comme Science Finder. c'est tout simplement prendre le temps de réfléchir à, euh, aux défis qu'on a pu réaliser dans sa vie. Bah, de dire, voilà, si tu prends, tu dis, ok, quels sont les plus dix plus grands défis que tu as réalisés dans ta vie, mais pas que professionnels. Vraiment, des défis personnels, voire sportifs, euh, familiaux, euh, etc. Euh, et de d'avoir une diversité de, de défis que tu as accomplis et pour chacun des défis, te poser la question, quels sont les soft skills, quelles sont les ressources intérieures de moi que j'ai mobilisées et qui m'ont permis bah, de relever ce défi. Et pour moi, ben ça, c'est la meilleure manière de le faire parce que déjà, ça, fait, ça nous permet d'avoir le travail intellectuel d'introspection, de, de se questionner pour ça euh, et de ne pas déléguer quelque part la démarche intellectuelle à un outil externe, en fait. Donc, ça, se, ça nous permet aussi de se réapproprier l'outil, de, de vraiment être dans une démarche proactive de connaissance de soi. Donc, pour moi, c'est l'outil le plus simple et le plus puissant de connaissance de soi en matière des soft skills. Et par exemple, alors, dans cette liste, de euh, de défis que l'on aura relevé et les soft skills associés ben on va se rendre compte qu'il y a des soft skills qui reviennent régulièrement. Donc par exemple pour ma part le dans les dans les 10 défis le la soft skill qui revient le plus souvent c'est la capacité à structurer, à organiser. Et ben maintenant je sais que c'est une force qui euh, est naturelle chez moi et qui m'aide à relever n'importe quel défi. Donc à chaque fois que je fais face à un défi, eh bien mon premier réflexe maintenant ça va être de structurer et d'organiser parce que je sais que c'est ce qui va me permettre d'augmenter mon potentiel de réussite pour relever le défi. Donc voilà un peu, moi, l'outil que, que je partage régulièrement et qui, selon moi, est hyper simple et pourtant hyper puissant. Tu veux bien nous partager euh, quel défi au singulier ou au pluriel t'a aidé à réaliser euh, cette force que tu avais bah, Je dirais, euh, bah, par exemple, champion du monde de MyMapping. Moi, c'était euh, un des plus grands défis que j'ai réalisé. Et euh, le fait de euh, mettre euh, organiser pour m'entraîner, parce que pour moi, tout repose, je me, je me suis mis à modéliser des sportifs de niveau. Qu'est-ce qu qu'ils font ben, Déjà, ils visualisent euh, leur objectif et grâce à leur visualisation, ils savent quelle, euh, quelle est la personne qui doit devenir pour ça. Donc, ouais, moi, je me base sur ça, je pars de l'objectif et je ne suis pas focus sur l'objectif, je suis sur, ok, si mon objectif est là, eh bien, moi, il faut que je sois, so sois là, soit là, pour pouvoir relever le défi. Et donc, en me projetant comme ça, je vais me dis bah, quels sont les entraînements que je dois réaliser, à la fois techniques et non techniques, donc à la fois des entraînements de hard skills, mais aussi des entraînements de soft skills, pour pouvoir y arriver. Et, euh, et bah, c'est là que je me suis structuré, organisé pour intégrer un, bon, donc des entraînements de manière hebdomadaire, donc euh, tous les jours, pour pouvoir, euh, pour pouvoir y arriver en fait. Donc voilà un exemple. Un autre exemple. C'était bah, la venue de Tony Buzan en France l'année dernière, donc en 2018. Donc, on avait organisé une, une journée de conférence avec 400 personnes. Donc, Pour moi, c'était vraiment un, un défi professionnel. C'est la première fois que j'organisais un événement aussi ambitieux. Et bah, encore une fois, bah, c'était voilà le fait de, de me dire, OK, je prends le temps de me structurer, d'organiser les actions qui doivent être réalisées, d'organiser mon équipe parce qu'on n'a pas fait tout tout seul. Et ben bah, tout ça m'a aidé à relever ce défi. Voilà un exemple. Et après, dans la vie, on va dire plus, plus personnelle, euh, bah, ça va être, par exemple, moi, j'aime bien créer des habitudes. Et une des habitudes importantes pour moi, c'est du yoga et la méditation tous les jours pour euh, entretenir mon corps et mon esprit. Mais ça, bah, c'est aussi ma discipline qui m'aide à ça. Une discipline que j'ai développée grâce à ma pratique des arts martiaux. Donc, tu vois, il y a vraiment du lien entre tout. C'est-à-dire ma discipline que j'ai développée grâce aux arts martiaux, eh bien, elle m'aide à me discipliner pour créer de nouvelles habitudes à titre perso, mais elle, elle, elle m'aide aussi à me discipliner pour le boulot, pour faire des choses que je n'ai pas spécialement envie de faire, mais qui ont besoin d'être faites bah, pour faire avancer la machine. Donc, voilà quelques exemples de, de défis et de soft skills pour illustrer tout ça. Mmh, mmh. C'est génial, c'est génial. Pendant que tu partages ça, du coup, je, je réfléchissais en même temps à, à mes réussites et mes défis. Moi, par exemple, je réfléchissais au, au décès de mes parents, comment j'ai surmonté ça. Euh, et du coup, bah, oui, j'ai réalisé que j'ai surmonté ça avec de la gratitude de me dire bah, mes parents, ils m'ont énormément donné. Et en fait, euh, bah, je, veux, je veux honorer euh, ce qu'ils m'ont donné. Euh, et du coup, comment j'ai surpassé ça bah, En étant euh, optimiste, en étant positif. Et en fait, c'est vrai que à chaque fois que je peux utiliser ces forces-là pour euh, faire face à mes, à mes défis, bah, c'est là où je suis le plus fort en fait. Donc, euh, c'est super. Autant utiliser les forces qu'on a déjà plutôt que d'essayer de, de prendre des forces qu'on n'a pas. Quoi. Mais en fait, je fais les deux. Ouais. C'est à dire que je me je me repose d'abord sur les euh, les forces naturelles que j'ai chez moi. Mais après moi j'aime ai, bien être le plus complet possible. Et, euh, et justement c'est là que je vais me donner des défis, parce qu'en fait il y a deux types de défis. Il y a les défis choisis où je me dis ok alors ce mois-ci je vais faire ça, je vais relever ce défi là. Et les défis subis où as des choses bah tu ne tu ne cherches pas à, enfin des choses qui te tombent dessus, tu dois réagir. Bah moi j'utilise des défis choisis pour développer euh, bah, des capacités que j'ai moins développées. Euh, mmh. Et euh, par exemple, bah, ça va être euh, la créativité ou la capacité à faire du storytelling pour le boulot. Bah, je vais relever des défis pour développer ça. Euh, donc, pour moi, il y a les deux. Il y a se reposer sur les forces pour pouvoir euh, avancer plus sereinement et aussi travailler sur ses faiblesses, euh, sur là où on peut s'améliorer grâce à des défis choisis. Ok. Top, top, bah écoute, c'est génial de voir tant d'intentionnalité dans, dans ce que tu fais et qui montre clairement tes résultats parce que tu vois en fait ta vie comme un, un entraînement, comme presque comme un jeu. Est-ce que je me trompe? Euh, pour moi, c'est ça, en fait. Pour moi, euh, la vie, c'est comme j'ai un côté un peu geek. <rire> c'est comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que dans les jeux de ce qu'on appelle les RPG, les jeux de rôle, bah, tu as un, un, un personnage principal que tu dois faire évoluer à travers des quêtes. Et à chaque fois que tu relèves un défi ou une quête, tu augmentes en expérience, tu augmentes de niveau. Je me rends compte, en fait, dans la vie, c'est ça. C'est-à-dire que tu as des défis que tu, encore une fois, subis ou choisis et qui te, euh, qui te permettent de te dépasser gagner en expérience et passer à des niveaux supérieurs. Donc par exemple pour moi ben, le fait d'avoir relevé ce, ce ce défi du de la conférence de 400 personnes. J'avais vraiment le sentiment d'être passé du niveau 1 au niveau 2. Après ben, les championnats du monde, le fait d'être devenu champion du monde, je suis passé du niveau 2 au niveau 3. C'est un feeling, il hein, n'y a rien de on va dire de de très chiffré. Je pourrais m'amuser à chiffrer ça, mais pour moi il y a, y a vraiment ce côté la vie est un jeu et chaque défi est une opportunité de progression. Et pour moi, c'est une stratégie mentale que j'ai mis en place aussi pour gérer mon anxiété, parce que ben, je suis quelqu'un d'assez anxieux et stressé à l'origine, mais le fait de me dire, ben, il y a un défi, du coup, c'est une opportunité de, de progresser en développant mes soft skills, et c'est pour ça que euh, les soft skills, pour moi, c'est une stratégie aussi de vie, c'est-à-dire que ben, je profite des défis, des difficultés, pour développer mes soft skills, parce que bah, quand tout va bien, on va pas dire, ah, bah tiens, là, je vais développer ma discipline. Ouais. Quand tu es, es sur la plage, en train d'apprécier la vie et, des, et les vacances, tu vas pas travailler ta discipline, C'est peut-être pas le bon moment. Il ouais. euh, y a des moments pour ça, et justement, bah, c'est souvent des difficultés qu'on progresse grâce à ça. Donc, euh, pour moi, oui, clairement, la vie, c'est un jeu, et le fait de le voir comme ça, ça me permet de mieux vivre les, euh, les difficultés et les épreuves. C'est super ce que tu partages. Et du coup, j'ai envie aussi de te demander bah, comment tu fais face euh, aux échecs. Du coup, parce que là, c'est euh, euh, si je perds à cette partie-là, si j'ai un problème, si je ne réussis pas ce défi, comment toi tu réagis Non, mais je n'ai jamais d'échecs. Euh, pas... <rire> avant ça, avant ma, ma conférence sur comment devenir. Alors, la petite anecdote, j'ai travaillé une conférence que j'ai donné quelques-unes. Donc, avant euh, de faire ma conférence sur comment devenir champion du monde de mind mapping, grâce aux soft skills, donc ça, c'est la conférence que je donne maintenant. Avant, c'était champion d'échecs Et je parlais justement de tous mes fails et euh, comment ça me permettait de, de progresser. Donc, comment je fais ben Déjà, la, le premier réflexe, c'est de transformer l'échec en information. Tu sais, Souvent, on dit ah, « ben, tiens, psychologie positive » ou « transformer négatif en positif ». Euh, oui, mais sauf que si tu fais ça sans étape intermédiaire, ça ne marche pas forcément. Parce que quand tu es en situation d'échec euh, ou de, de, de ressenti d'échec, bah, tu es dans une émotion négative. C'est difficile de, de passer du négatif au positif tout de suite. Donc, premier réflexe pour moi, c'est rationaliser. Je passe de l'émotionnel à la, à la raison. En disant, OK, donc déjà, je vais analyser ce qui s'est passé. Je deviens factuel et je retire un enseignement. Donc tout de suite, je sors de l'échec pour partir dans la dimension de l'information en mode rationnel, où je me dis, OK, voilà ce qui s'est passé. Donc imaginons, bah, par exemple, pour mes premières cartes d'entraînement pour le championnat du monde, bah, pour moi, c'est une succession d'échecs, en fait. Première carte pourrie. Puis, OK, euh, qu'est-ce euh, euh, qu que j'ai fait OK, je fais ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux mieux faire Donc, je transforme tout de suite. En, en enseignement, et je me projette tout de suite dans le futur. C'est, qu'est-ce que je peux mieux faire pour la prochaine fois Donc, le fait de sortir du passé euh, négatif qui est l'échec, je me projette tout de suite dans le futur en mode action. Et là, tout de suite, bah, dès que je me projette dans le futur en mode rationnel, eh bien, je, je vais y greffer une émotion plus positive, comme par exemple bah, de la motivation ou de, de la visualisation, là, je me dis, ok, alors, la prochaine carte, ben, je vais la faire avec des couleurs, je vais la faire avec des plus d'images, plus d'intensité, euh, avec de la musique et je me projette dans un futur plus agréable. Donc voilà comment pour ma part, ben, je dépasse l'échec, c'est déjà je sors de l'émotionnel négatif en rationnel avec de l'information et euh, des enseignements et ensuite je me projette dans le futur en mode qu'est-ce que je vais faire concrètement Donc je sors de la je sors de l'intellectualisation pour passer dans la, dans la du passage à l'action. Et à ça, je rajoute une dimension positive, émotionnelle positive avec de la visualisation pour que bah, ça me me booste pour avancer sur quelque chose de plus positif. Et ouais. de toute façon, il ne faut pas se mentir, hein, euh, quand on est entrepreneur, quand on est entreprenant, on entreprend plein de choses et la plupart des choses qu'on entreprend, euh, on se rend compte que ça, ça marche pas. Non, on est bien obligé de trouver des stratégies pour dépasser ça et pas euh, tout le temps rester dans un mood euh, vraiment en mode Calimero euh, comme bah, j'aurais pu l'être euh, auparavant, pas. Ouais, c'est chouette que tu rappelles ça. C'est vrai que euh, les gens pensent que euh, la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est d'enchaîner les, les réussites. Et en fait, euh, non, les, les, les échecs font partie vraiment du, du parcours. C'est tu sais, comme bah, si on reprend l'exemple des jeux vidéo. Si tu gagnes toutes tes parties et que tu enchaînes tous les modes et les mondes, sans jamais mourir une fois, c'est qu'en fait, tu joues en mode facile et euh, ouais, ça. Aucun intérêt, tu n'as pas d'intérêt, tu t'ennuies, mais euh, grave, quoi. Bah, et euh, ouais, en fait, et, et ouais. c'est ça le, la dynamique de gamification, en fait, de transformer en jeu. Ouais. C'est que euh, bah, ça, ça crée des... C'est des, des, pour ça je parle souvent de en défi. Ça crée des situations où tu es challengé et euh, généralement, bah, je vais amorcer un autre terme, ça crée des états de flow c'est le flow c'est quoi c'est une situation dans laquelle tu es challengé par un défi et que tu sens que tu mobilises tes ressources et que tu progresses et que tu fais quelque chose que tu aimes euh, et euh, bah, pour moi le, avoir cette vision là cette philosophie d'avis c'est aussi créer des états de flow qui sont des états de performance et de bien-être ok wow flow F-L-O-W hein. c'est ça Ouais, ouais juste pour euh, les non-anglophones, parce que Jérôme euh, vit maintenant en Angleterre, à <rire> Oui, ça ouais. reproche souvent d'utiliser plein d'anglicismes mais je l'assume totalement euh, parce que j'entretiens en fait ce, cette double culture anglo-saxonne et euh, française, enfin triculture finalement, hein, créole, réunionnaise, française ouais. et, et aujourd'hui anglaise. Voilà, ma femme, elle est, euh, elle est britannique et je vis à Londres. Donc euh, oui, clairement, euh, ça, ça fait partie de ma culture et ouais. c'est ce qui m'enrichit en fait. Ouais, je, te, je me reconnais complètement. Moi, je suis d'origine chinoise. Je vis en France, mais tout ce que j'apprends au niveau entrepreneurial, c'est des Américains. Et en fait, euh, le mieux, c'est de capter le meilleur de chaque monde, en fait. Donc, euh, euh, je comprends, je comprends. Et quelquefois, il y a des mots qui… Comment tu traduirais « flow » en français, quoi euh, bah, C'est comme « soft skills », hein euh, ?« Flow ouais, », les ouais. mecs disent « flux <rire> ». <rire> le flux, le « flow ». Je trouve que flow », C est, c est... En fait, là, dans le mot, au-delà de la signification, il y a aussi l'énergie qu'il y a derrière le mot. Tu vois, quand ah. tu dis soft skills, bah, ça n'a pas la même énergie que compétences molle ah, quand ça quand ça ». Ah, c'est sûr. Quand tu dis flux, ça n'a pas la même énergie que flow. Euh, c'est pour, pour ça que j'aime bien aussi garder, conserver, en fait, le mot d'origine, parce que je trouve que ça apporte ça une meilleure euh, meilleure dynamique, surtout quand tu fais la conférence, c'est de la prise de part en public, si eh, tu, tu lâches le mot, alors je vais vous entraîner à développer vos compétences molles. <rire> Donc, <rire> tu <rire> vois, il y a aussi une dimension non verbale et paraverbale à tout ça. Quoi. Moi, je pense aux chansons, les chansons américaines qu'on aime le plus en anglais, si tu devais les traduire en français, mais <rire> c'est une catastrophe. Tu vois, la même ouais. mélodie, la même personne qui chante, mais en français, il y a des mots et ça ne passe vraiment pas. Quoi. Ah bah ben, non, mais clairement. Okay. Bon, revenons-en à, à nos sujets. Donc, euh, j'avais annoncé qu'on traiterait de, de cinq thèmes. Euh, au, parlons d'audace. Qu'est-ce que tu entends? En quoi c'est important d'avoir de l'audace? Quel est le rôle de l'audace dans la réussite de l'entrepreneur? Mmh. C'est franchement euh, la base, en fait. C'est-à-dire que souvent on, on parle d'audace et de curiosité. Donc c'est deux termes qui sont proches mais qui sont différents. Donc euh, la, le, enfin, pas en curiosité, courage. Audace, courage. Je ne sais pas pourquoi curiosité. Audace et courage. Quoi la différence Le courage, c'est quand tu as un défi subi. C'est-à-dire que tu as un truc qui te tombe dessus, bah, tu prends ton courage à demain pour le dépasser. L'audace, pour moi, c'est les défis choisis. C'est, euh, je choisis de me dépasser. Je choisis de, de, me, de me bouger si je suis introverti. Je décide de me dépasser, de relever des défis, de parler à quelqu'un que, que je ne connais pas. Donc, pour moi, la notion d'audace est hyper importante pour déjà euh, sortir de sa zone de confort et développer des compétences ou même sa plasticité cérébrale parce qu'il y a des études qui montrent des études de neurosci de, en neurosciences qui montrent que le cerveau se développe par la sortie de zones de confort et qu'il s'atrophie quand on est dans une situation routinière euh, donc l'idée bah c'est grâce à l'audace je vais entretenir mon cerveau qui est quand même l'organe le plus important pour le cerveau pour le l'entrepreneur mmh. donc euh, il y a déjà cette dimension là euh, ensuite l'audace bah c'est euh, comme c'est quelque chose assez complexe c'est déjà choisir les bons défis à relever au bon moment et d'y aller en fait donc comme l'entrepreneur n'avance que par bah, une succession de, de défis à relever et eh bien euh, clairement euh, c'est euh, quelque chose de capital quoi okay. euh, tu vois j'aime beaucoup quand le lien que tu fais entre audace et courage c'est qu'en fait le courage s'acquiert euh, notamment par euh, l'audace par la pratique de l'audace moi j'ai un exemple derrière mmh. moi c'est euh, J'ai trois amis euh, que je voulais vraiment coacher, mais je me sentais pas à l'aise de leur proposer mes services parce que je me dis c'est des amis. Et à un moment donné, je me suis dit mais sauf que ça n'a pas de sens d'aider des gens, des inconnus et de ne pas aider mes amis. <rire> et du coup j'ai eu l'audace de leur proposer et en fait bah, ils m'ont pas tué euh, ils m'ont toujours en ami euh, sur facebook tu vois ils <rire> il s'est rien passé de grave quoi ouais, il ouais. Rien passé de grave et en fait c'est de cette audace de tenter les choses que bah, petit à petit je, je deviens de plus en plus courageux et que la quatrième fois où je vais proposer à un ami ce sera naturel Donc, euh, je... comment toi, tu pratiques l'audace euh, par des défis, des jeux, des championnats, des trucs comme ça C'est comme ça que tu pratiques bah, Oui, il y a plusieurs euh, stratégies que j'ai mises en place. et Je fonctionne par temporalité, c'est-à-dire que j'ai des, euh, des défis hebdomadaires, donc des petits défis à relever dans la semaine en me disant, euh, allez, bah, cette semaine, je vais faire ça. Alors, soit je teste une nouvelle routine matinale, Soit euh, je vais relever un défi dans la semaine, que, donc une nouveauté. Un défi c'est quoi C'est quelque chose de nouveau. Euh, donc euh, j'ai donc toutes les semaines, le lundi matin, moi j'ai un rendez-vous euh, euh, avec mon associé, puis j'ai un rendez-vous avec moi-même dans okay, lequel bah, je fixe les défis que je vais relever dans la semaine. Ensuite, euh, bah, j'ai aussi donc, des défis mensuels. C'est peut-être un défi un peu plus gros pour le mois. Donc des fois, moi j'aime bien donner des mois thématiques. Donc je vais avoir un mois de lecture rapide, un mois de mind mapping, un mois de yoga, etc. Et sinon, après, j'ai les défis, le défi annuel. C'est dans l'année, si je dois faire un gros truc, bah, ce serait quoi ça peut être un gros voyage, ça peut être justement un, un gros défi sportif, ça peut être un, un gros défi intellectuel. Et euh, voilà, moi, j'aime bien fixer un gros défi annuel, un défi chaque mois et un défi chaque semaine. Et comme ça, je m'assure de continuellement être challengé et de à la fois avoir des, des défis en mode stratégie des petits pas, des, des petits défis accessibles. Parce que l'idée, c'est pas être tout le temps en zone de... En zone de panique, comme on dit, on doit tout le temps faire des trucs de fou et que on est tout le temps stressé. Non, c'est des, des petits défis accessibles, euh, mais qui me, qui sont suffisamment nouveaux pour que je sens que c'est quand même une, un défi à relever. Euh, et aussi, un gros défi dans l'année où je me dis, bah là, par contre, là je, je passe du niveau 1 au niveau 4. Euh, c'est vraiment, il faut, il faut tout faire péter. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que je fonctionne, moi, pour... M'assurer d'entretenir mon audace par cette dynamique de défi. Tu es en train de ton cerveau comme un sportif en train de son corps. quoi. C'est peu... exactement ça. Bah, je pratique ouais. les, les sports. En fait, le, les compétitions que je fais en mind mapping et lecture rapide, ce sont des compétitions de sports cérébraux. Mmh. Donc, du coup, euh, oui, j'essaie d'incarner ça euh, dans mon quotidien et je vois aussi les bénéfices que cela a aussi euh, en, dans, dans ma manière d'entreprendre. Parce que quand tu as un cerveau qui est en pleine forme, bah, du coup, tu vas beaucoup plus rapidement, tu es plus à l'aise à l'oral, la, tu vas avoir de nouvelles idées, de la créativité. Donc, c'est hyper vertueux aussi. Waouh, wow. Rien que de t'écouter, euh, Jérôme, j'espère que ça fait l'effet pour les autres aussi. J'ai l'impression que tu vois, mon cerveau, là, il est, il est en train de courir. D'accord. <rire> On passe à la vision. Qu'est-ce que tu entends par vision Quelle est l'importance de la vision pour l'entrepreneur alors, souvent dans, dans, euh, dans mes conférences, je parle de la méthode que j'ai utilisée pour gagner le championnat du monde et euh, qui est en cinq étapes. Et la première étape, c'est la vision ou la visualisation. Donc, euh, pour moi, la visualisation, elle repose sur deux axes, comme pour les sportifs de haut niveau d'ailleurs. Le premier axe, c'est visualiser l'objectif. Parce que, par exemple, pour un sportif, bah, il faut savoir ce qu'il veut atteindre comme performance. Sinon, il ne pourra pas tendre vers ça. Donc du coup, bah, c'est pareil pour un entrepreneur. C'est quoi son objectif? C'est quoi mais le plus clair possible? C'est euh, par exemple bah, pour un coach, c'est je, je veux coacher qui, avec quelle fréquence, dans quel volume, c'est-à-dire combien de personnes, combien de clients coachés sur combien de mois, avec quelle régularité, pour quel tarif, mais vraiment voir le, le truc le plus clair possible. Et finalement, c'est vrai qu'avant, j'étais bah, anti business plan, mais je me rends compte que l'une des vertus quand même du business plan, c'est ça. Ça permet donc euh, de se donner une vision pour l'année. Et, euh, et de voir ça de manière le plus claire possible et de vraiment faire, au-delà d'intellectualiser, de, de, de comprendre de manière intellectuelle l'objectif, c'est de pouvoir s'y projeter, de vivre le film de, euh, de l'objectif. Donc, par exemple... Bah, quand j'ai un objectif entrepreneurial, que je veux organiser un séminaire par exemple, eh bien je, je ferme les yeux et je vois où est le séminaire, je vois le public, je vois ce qu'ils font, je vois les retours que je tiens et je, je vis le film en fait, je fais une simulation dans ma tête. Donc pour moi, premier objectif, c'est visualiser l'objectif pour pouvoir en, en, le vivre en simulation parler d'imagination l'imagination c'est la on va dire euh, le, le laboratoire qui permet de faire la simulation de l'objectif et ensuite grâce à cette simulation eh bien on va pouvoir visualiser les étapes pour y arriver donc par exemple quand je pratiquais le quand je m'entraînais pour le mind mapping ben, j'ai visualisé le résultat final mais dit oui mais avant d'arriver au résultat final il faut quand même que je dessine une image centrale qu'il faut que je dessine des branches que j'arrive à bien écrire etc et donc d'identifier des, des les étapes, les pas pour arriver petit à petit à l'objectif. Donc pour moi, la visualisation, elle est double. C'est la visualisation de l'objectif et aussi la visualisation du processus. C'est les deux qui vont ensemble. Et une fois, par exemple, pour ma part, je ne vais pas tous les jours visualiser mon objectif. Et dire, oh, voilà, mon objectif, c'est ça et d'être obsédé par ça. Non, je vais le visualiser de manière très claire à l'origine. Et ensuite, je vais être focus sur le processus pour y arriver. Disant, ok donc J'ai toutes ces étapes-là, aujourd'hui, je me focalise sur ce pas-là. Demain, je focaliserai sur ce pas-là. Et du coup, je me focalise sur chaque pas que je dois réaliser. Comme les sportifs de haut niveau, ils ne sont pas focus sur la victoire, ils sont focus sur le point. Ils vont gagner chaque point, chaque point compte dans un match, chaque point compte dans un combat. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Je visualise l'objectif, mais après, je me focus... Je me focalise sur chaque point, chaque étape pour y arriver petit à petit. Donc, voilà comment je pratique la visualisation de, de mon côté. Waouh wow. Ça a l'air presque facile quand tu le présentes comme ça. Euh, merci. Euh... Alors, c'était simple. Ouais. Ce n'est pas forcément facile au départ, ouais. mais c'est une compétence, rappelle-toi, hein, la visualisation, c'est une compétence. C'est-à-dire, plus on va la mobiliser, plus ça deviendra simple. Comme pour la course à pied, bah, le, toi, tu as pratiqué la course à pied, tu as fait un marathon, les premiers les premiers kilomètres, quand tu reprends la course à pied, bah, tu as mal, tu as les courbatures, etc. Mais plus tu cours, plus ça devient simple, et finalement, euh, bah, ça devient euh, naturel et agréable. Et ben bah, Pour moi, le, le développement des, des sorties c'est pareil, en fait. C'est plus je vais bah, développer ces compétences-là, plus ça deviendra simple de le faire. Ouais. Super, merci beaucoup pour cet encouragement, euh, euh, Jérôme. C'est vraiment motivant. Bah, du coup, on va parler de motivation. Euh, comment tu places la motivation dans la réussite de l'entrepreneuriat C'est quoi la motivation pour toi et comment on, on l'acquiert, comment on la développe En fait, il y a plusieurs dimensions de la motivation, je m'en compte. Avant, j'aimais bien dire ah, « je vais booster les gens, je vais motiver les gens ». Mais en fait, je m'en compte, tu ne peux pas motiver une personne qui n'est pas motivée. Elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Donc, dans la motivation, elle devient une notion d'envie d'avoir envie de faire quelque chose. Donc après il y a des stratégies pour stimuler l'envie. Donc par exemple il y a des choses qu'on n'a pas envie, mais on peut rajouter une dimension qui permet d'augmenter le plaisir. Donc par exemple quand on quand tu veux faire des, des tâches qui sont pas agréables et on a, ça arrive en hein, entrepreneuriat, eh bien tu vas rajouter une dimension de plaisir dedans. Par exemple moi je rajoute de la musique la musique ou la, la, une récompense à la fin. Donc déjà, ça, ça augmente le, le plaisir de faire une tâche qui n'est pas plaisante. Donc, je dirais, il y a ces dimensions-là. Il y a la dimension aussi intrinsèque. Hein, des travaux de Daniel Pink là-dessus sur la motivation intrinsèque qui montre que bah, la motivation, elle est stimulée par le sens, c'est-à-dire le, le sens que j'ai à faire une action. Et c'est pour ça que la visualisation est très complémentaire à ça parce que la visualisation permet de donner du sens à ce que l'on fait parce qu'on sait que c'est un pas... Cette tâche-là, c'est un pas vers mon objectif. Donc, du coup, euh, bah, ça, ça augmente aussi le, euh, la motivation. Et aussi, bah, pour moi, bah, c'est les soft skills. C'est plus je sais que cette tâche-là, même si elle est chiante, entre guillemets, mais je sais que derrière, ça me permet aussi de m'améliorer me, dans mes soft skills, par exemple, dans ma force de volonté, dans ma motivation, dans euh, ma discipline. Eh bien, ça me motive d'autant plus à le faire parce que si je ne le fais pas, eh bien, je passe à côté d'une opportunité de progression. Si je ne fais pas une tâche qui me déplaît, eh je passe à côté d'une opportunité de progression en termes de soft skills. Donc, euh, voilà comment bah, j'utilise la motivation au quotidien. Et après, il y a cette dimension vraiment force de volonté. La force de volonté, c'est quoi C'est le fait des de faire des choses euh, qu'on qu n'a on pas envie. Donc, c'est un entraînement aussi. Alors attention, la force de volonté, elle s'épuise. Contrairement à l'inspiration qui est infinie. Mais la force de volonté, à force de taper dedans, à un moment donné, il n'y en a plus. Et quand il n'y en a plus, et quand on est vraiment à sec, on peut tomber en burn-out. Donc, l'objectif, c'est aussi de gérer cette énergie-là, cette force de volonté, qui est une dimension de la, de la motivation. Et pour moi, bah, pour gérer ça, bah, c'est faire attention à mon bien-être, à, à ma santé, à mon énergie, à... À, euh, à ma forme physique, mentale, émotionnelle, et tout ça, bah, le fait d'intégrer tout ça dans ma gestion de la motivation, bah, c'est important aussi pour ne pas tomber en épuisement. Parce que un des risques de l'entrepreneur, c'est l'épuisement. Et je sais de quoi je parle parce que je suis passé plusieurs reprises très très très très très, très proche cette année euh, de, de l'épuisement professionnel. Et donc c'est à chaque fois des piqueurs de rappel sur OK, ça sert à rien de pousser à un moment donné euh, parce que euh, si c'est pour faire le pas ou qui te fait tomber dans un burn-out et qui te rend HS pendant plusieurs semaines, bah, ça sert à rien. Mmh. -ce bien que dormir, de que, ah. la motivation, c'est bonne nutrition, bonne de, bon sommeil aussi, pour avoir de l'énergie, eh bah, ça c'est hyper important. Est-ce que tu es en train de dire que j'ai droit de jouer aux jeux vidéo dans la journée euh... Non, c'est un devoir de, euh, <rire> de faire plaisir dans la journée aussi. je vais me montrer à ma Ouais, voilà, Je parle tout le temps de discipline, de performance et tout. Mais attends, ce week-end, je suis reposé. Ce week-end, on a regardé la télé avec ma femme, on est parti au resto. Il faut, faut, faut couper en fait. Le cerveau a besoin en fait de ça. Parce que contrairement à ce que vous penser, les pauses, les vraies pauses, c'est-à-dire quand on ne pense pas au boulot, eh bien, euh, le cerveau continue de structurer et de gérer l'information de manière inconsciente. Donc, les pauses c'est aussi une partie du processus du travail. Waouh Donc, c'est important d'y mettre. Et ça, je sais que c'est une des plus grosses marges de progression que je dois faire sur moi, je dois progresser là-dessus. Mais le fait d'intégrer ça, de dire que les pauses, ça fait partie du travail, eh bien, c'est hyper important en fait. Waouh Waouh wow. Super Merci On pourrait développer ça encore à fond, mais il nous reste encore deux sujets. Euh, la persévérance, bah, de toute façon, euh, c'est lié un peu à ce que tu as dit. Parle-nous de persévérance. Bah, oui, la persévérance, c'est vrai que c'est très lié. Hein, Je vais essayer de ne pas être redondant. Euh, la persévérance, c'est de faire des actions. Le, on va dire ma vision de la persévérance. Ce que, as, as, as que j'aime bien avec les Sofskis, c'est des mots. Et chacun a sa propre vision des mots. Et moi, j'aime bien être de pointilleux là-dessus. Donc tu vois par exemple je fais bien dissociation entre courage, audace, entre motivation, inspiration, force de volonté et là je fais la différence entre la persévérance et la ténacité. La ténacité c'est quoi C'est que je vais réussir à être endurant et de euh, de tenir tenir grâce à mon endurance sur un truc. Pour moi la donc ça c'est la ténacité. Pour moi la persévérance c'est euh, lié à de la répétition. Je vais réussir à tenir dans le temps, dans la durée par un effet de répétition, ce qui rejoint l'effet cumulé. Donc, par exemple, la persévérance pour un entrepreneur, bah, ça va être de faire une vidéo par jour pendant un an, par exemple. Bah, ça, c'est un truc que j'avais fait à un moment donné. Euh, ça va être faire euh, un article tous les jours, ou ça va être... Bah, c'est une, une action répétée dans le temps pour enclencher un effet cumulé et l'effet cumulé c'est pas que d'entrepreneuriat l'effet cumulé ça peut être dans le bien-être en disant bah, je vais boire un smoothie tous les matins plutôt que de manger des croissants bah, ça sur plusieurs mois bah, en termes de physique de santé et tout ça, ça, ça l'effet cumulé va être génial euh, ça peut voilà donc ça va être en fait pour moi la persévérance ça va être de trouver le défi qui est composé d'actions répétées dans le temps, voire des actions quotidiennes, qui permet d'enclencher un effet cumulé. Et c'est ce que j'ai fait, par exemple, pour mes entraînements de lecture rapide et de mind mapping. C'est tous les jours de l'entraînement jusqu'à obtenir, bah, à un certain moment donné, des résultats. Par contre, le problème de cette persévérance, ou de cet effet cumulé, c'est que pendant longtemps, on ne voit pas les résultats. Mmh. C'est pour ça qu'il faut, te... faut persévérer, en fait. C'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, bah, on ne voit pas le résultat, et le résultat n'arrive qu'au bout du processus. Et donc, c'est pour ça que la persévérance est importante parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir les résultats. Donc, il faut, il faut tenir, entre guillemets, dans la durée par rapport à ça. Donc, pour moi, c'est ça ma vision de la persévérance et qui rejoint la dimension de l'audace et de la motivation quelque part. Mm -hmm. ouais, ouais, ouais je retiens ça. Que, en fait, on a une persévérance conditionnée. C'est je persévère que si la semaine prochaine, j'ai mon prochain client ou je perds 3 kilos par contre, si je ne perds pas 3 kilos la semaine prochaine, j'arrête d'être persévérant et euh, en fait. Ça ne marche pas. Tu <rire> sais pas quoi. Waouh, super, super. Et mm -hmm. puis le dernier point, l'adaptabilité. J'ai l'impression euh, de te prendre comme un, un dukebox, un génie où je mets une pièce <rire> et toi, tu nous sors une musique intellectuelle. Euh, C'est trop agréable. Euh, l'adaptabilité. C'est quoi l'adaptabilité pour toi euh, Comment tu le considères dans la réussite de l'entrepreneur alors, pour moi, l'adaptabilité, c'est, euh, on va dire, l'une des deux plus, les compétences les plus importantes du 21e siècle. Toutes compétences confondues, compétences techniques, compétences non techniques. Donc, il y a déjà la compétence d'apprendre à apprendre, parce qu'on est aujourd'hui dans une société où on parle d'obsolescence des compétences. Et dans l'obsolescence des compétences, c'est-à-dire qu'il y a une compétence qui a une durée de vie limitée. C'est-à-dire, bah, par exemple, euh, un, un, un code, euh, bah, à un moment donné, il est obsolète parce qu'il y a un nouveau code, euh, un nouveau langage euh, informatique qui apparaît. Donc, du coup, euh, bah, cette obsolescence qui s'accélère, c'est-à-dire qu'avant, une compétence pouvait durer 20 ans, aujourd'hui, elle est de l'ordre de deux ans, et demain, de six mois, ben bah, nous amène à à chaque fois actualiser nos compétences et nos connaissances. Donc pour ça, ben bah, on doit toujours apprendre à apprendre. Donc première la première pour moi la première compétence la plus importante du 21e siècle, c'est apprendre à apprendre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans ce dans ce domaine-là avec les intelligences et euh, et Et la deuxième compétence, c'est l'adaptabilité parce que oui, nous sommes dans un monde qui change, qui change tout le temps et que euh, le fait de de voir euh, à chaque fois alors soit on va râler, protester contre ce monde qui change, en disant que ce pas juste, c'est pas bien, etc. Et passer son temps à faire ça, mais on voit que ça n'apporte pas forcément de résultats. Soit on dit ben, on va s'adapter à ce changement-là. Et du coup, ben, l'adaptabilité, ça sert à ça. C'est comprendre quest ce qui se passe, donc avoir une vision systémique de ce qui se passe et ensuite de choisir quest ce que l'on va faire. Donc l'adaptabilité, bah, ça va être par exemple, euh, ça, ça agit à tous les niveaux. D'un point de vue, on va dire, euh, global sur l'entreprise, c'est j'ai une stratégie, j'ai des jalons avec des étapes intermédiaires, et à un moment donné, je vois s'il faut que je pivote ou pas. Donc ça, ça nous est arrivé plein de fois. Et donc, l'adaptabilité permet de gérer l'échec, par exemple, ou de dépasser l'échec. Sinon, c'est un petit plus euh, comportemental. L'adaptabilité, pour moi, c'est quelque chose que j'applique euh, quotidiennement. C'est que je vais m'adapter à des contextes et des situations différentes, et notamment en termes de comportement. Donc, euh, c'est pour ça qu'on m'avait posé la question quand je suis rentré à La Réunion. On m'a dit, ah bah, tiens, mais comment tu fais toi en tant que euh, petit créole de la plaine des palmistes pour t'adapter avec des ministres que j'ai pu interviewer, etc. Et je dis, bah, c'est simple. Déjà, pour moi, que tu sois ministre ou petit créole à La Réunion, etc., tu es humain. Tout mmh. le monde dit, déjà. Donc, déjà, ça, ça facile, l'adaptabilité comportementale. Et ensuite, bah, tu as des codes, en fait, dans lesquels tu peux rentrer, des codes des comportements que tu peux, sur lesquels tu peux t'adapter, en fait. Et euh, bah, après, bah, l'idée, c'est de les comprendre et de les modéliser. Donc, pour moi, la modélisation permet l'adaptabilité. Donc, c'est pour ça que je suis aussi à l'aise par exemple, pour intervenir sur un public de jeunes, que avec un public de dirigeants, de managers, de commerciaux, de politiciens, parce que j'observe les, euh, on va dire, le, le système et les codes de ce système, je les modélise pour pouvoir faire euh, le caméléon et m'adapter à ça. Et donc, pour moi, ben, j'adore ça. En fait, c'est comme un, quelque part un, un jeu d'acteur, quelque part, mais en restant soi-même. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que ça devient, là, ça touche un peu à la psychologie que je connais pas du tout, euh, mais euh, pour ma part, je sens que je peux rester moi-même authentique tout en ayant des modes de fonctionnement, des comportements euh, différents selon les situations. Et pour moi, bah, les saskis à data. Waouh, waouh, waouh, waouh Merci beaucoup, Jérôme, pour euh, ces cinq points. De toute façon, si vous voulez aller plus loin, donc euh, procurez-vous le livre « Soft Skills euh, » coécrit par euh, Jérôme. Euh, J'ai envie de te donner un mot de conclusion. Tu connais mon audience. Tu sais que voilà, j'apprends des, des entrepreneurs individuels à développer leur business. Si tu devais donner un, un, dernier, un dernier conseil… Euh, pour ce public-là, qu'est-ce que tu leur dirais pour, pour les aider dans leur business Un dernier conseil. Euh... <rire> ben, je dirais, oui, ben, ce serait tout simplement de, euh, de, vivre, de vivre son quotidien comme une aventure, comme un jeu. Et à partir du moment où on s'amuse au quotidien, euh, qu'on y prouve du plaisir, ben, ça n'empêche pas de travailler sérieusement. On peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et quand on lâche prise là-dessus, et qu'on profite de, de chaque moment comme un petit défi, un moyen de se dépasser euh, et de progresser, bah, on vit la vie de manière totalement différente et que ce n'est qu'une succession de défis à relever et comme un jeu plutôt qu'une succession d'obstacles et de difficultés à dépasser. Et donc pour moi, les mots sont hyper importants euh, parce que derrière chaque mot, bah, ça véhicule un comportement. Donc faites aussi attention aux mots que vous employez plutôt que d'échec, de, parler d'expérience plutôt que de difficultés, parler de défis, plutôt que de, euh, euh, de réaction, parler de proaction. Et vous allez voir qu'en changeant vos, votre vocabulaire, vous allez changer votre comportement et changer votre réalité. Waouh, waouh, Jérôme, est-ce que tu dis des gros mots, toi, au quotidien Oui, bah oui, bien sûr. <rire> parce que moi, justement, un, un jour, pas, un un jour, jour pas, pas, pas en interview. Non, non, pas en interview. Mais un jour, moi, je me suis mis à arrêter de dire des gros mots parce que justement, j'avais l'impression que ça jouait sur mon mental. Euh, même dire des MERDE, -E, tu vois, ça me... Ah bah oui Bah oui, parce que ça, ça, ça conditionne aussi. Euh, bah, quand tu dis ce mot-là, c'est que tu râles. En fait, ouais. ce n'est pas le mot en, fait, en soi qui a un impact, c'est l'énergie qu'il y a derrière. Derrière l'énergie du mot euh, MERDE, -E, eh ben, tu as euh, <rire> le fait de râler, de ne pas être content, et, et euh, du coup, euh, bah oui, forcément, ça a un impact. Ouais, ouais, génial. Euh, Jérôme, si on veut travailler avec toi, si on veut aller plus loin avec toi, donc tu as cité plusieurs sites, hein, euh, Passion à apprendre, c'est ça que tu disais Alors, il y a passionapprendre.com, où ça, c'est plus sur l'entraînement euh, du cerveau avec la lecture rapide et le mind mapping. Après, tu as lesintelligences.com, sur lequel tu es intervenu, où là, c'est euh, des cours sur des livres inspirants. Et sinon, après, bah, il y a jérôme-warrow.com, où là, c'est vraiment sur les soft skills. Ok, top Merci beaucoup, Jérôme. On mettra tous les liens euh, dans cette interview pour que vous puissiez en savoir plus sur Jérôme. Encore une fois, livre soft skills de, du, euh, paru chez Duno. Merci pour ton temps, Jérôme. C'était fabuleux. Là, tu vois, j'ai besoin de faire ma partie de jeu vidéo parce que c'était très intense et j'ai beaucoup appris. Donc, euh, merci personnellement et merci pour ce que tu apportes aussi à ma communauté. Merci, merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.